Le dispositif de formation de l'Académie de Versailles se lancer dans la e-éducation en équipe a permis de mettre en place un écosystème apprenant qui a pour objectif d'accompagner l'évolution de pratique des enseignants qui souhaitent intégrer le digital learning à leur pratique quotidienne avec les élèves. Pour permettre cela, nous avons développé une plateforme en ligne, ELEA, et nous avons accompagné la montée en compétences de nos collègues enseignants, progressivement, via différents dispositifs, et surtout la mise en place d'une communauté apprenante que nous accompagnons dans une logique de community management. Les enjeux sont multiples pour une grande académie comme l'Académie de Versailles, qui rassemble plus de 80 000 enseignants, de fait, nous avons cherché à déployer un dispositif hybride de formation pour pouvoir accompagner à la fois à distance et en présence, ainsi que via des classes virtuelles, des, les groupes d'enseignants qui souhaitent s'engager dans ce que nous appelons la e-éducation et qui correspond à du digital learning. Chaque apprenant a donc la possibilité dans son établissement de demander la mise en place d'une formation à initiative locale et de se former avec ses collègues pour pouvoir progressivement acquérir des compétences qui lui permettent de concevoir des parcours hybrides sur une plateforme en ligne à destination des élèves. L'ensemble de cet écosystème apprenant, formation et également accompagnement de la communauté des enseignants, a pu initier un changement de posture à la fois de, des collègues face à leur classe et également des élèves face à leur apprentissage. On va avoir des élèves qui sont davantage acteurs et des enseignants qui ont une posture davantage liée à un accompagnement de, dans la différenciation de chaque élève pour, que, pour leur permettre d'acquérir connaissances ses compétences. Les facteurs clés de succès sont liés à l'engagement volontaire des enseignants qui souhaitent entrer dans le projet e-éducation de l'Académie de Versailles et à l'essaimage qui s'ensuit puisque les collègues volontaires parlent ensuite dans les autres établissements lors de forums numériques par exemple qui ont lieu dans toute l'Académie de leur expérience, des parcours qu'ils ont pu réaliser sur la plateforme e-éducation de l'Académie et également du retour positif de leur classe et des possibilités pédagogiques que ce dispositif offre. De fait, on a une véritable communauté apprenante, un véritable écosystème apprenant qui se met en place progressivement et les chargés de mission du projet, qui sont au sein de la DAN, de l'Académie de Versailles, chargés d'accompagner l'ensemble, finalement, du dispositif de formation dans l'Académie, ces chargés de mission sont des relais, des facteurs de, de mise en relation des enseignants dans toute l'Académie, quel que soit le développement Département qui soient concernés. Et ainsi, on a plus de 300 collèges, lycées et même des écoles dans le premier degré qui s'engagent dans le projet. Et finalement, cet essaimage et cet écosystème apprenant semblent pouvoir, petit à petit, réussir à toucher un maximum de collègues.